Euh, euh, est-ce que dans cette parcelle tes animaux ont un comportement différent? Ou est-ce que tu vas gérer cette. Tu vas utiliser cette parcelle à certains moments de l'année, tu me vois venir, ça peut être en cas de très forte chaleur, bah, je vais mettre les bêtes sous les arbres. Mm -hmm. tu n'es pas obligé de me répondre pour me faire plaisir, oui. <rire> non, tu non, me dire non, bon, non, mais je vais dire non parce que ouais. c'est pas vrai. Ouais. <rire> non, non. On, on met les bêtes quand il faut les mettre, c'est tout. Euh... Après, pour le bien-être, euh, bon. c'est vrai que là, ils sont heureux, ils ont de l'ombre comme ils veulent, ils ont… Bon. Pour le bien-être, c'est aussi que vous êtes dans une zone très bocagère, ah oui, peut-être que fait, ben vous n'avez ouais. pas de parcelles euh, en pleine… En plein non, plein. hein. non. Non, non, ils sont tous protégés plus ou moins, il y a toujours une haie, il y a toujours quelque chose. Hein. Hein. Mais ils cherchent quand même parfois la, la, la, la protection. Ah oui, bah oui, hein, oui, oui, tout à fait. Bon, bah, quand, au printemps, on peut avoir du vent, des sols, des, des pluies fortes, tout ça. on Les veaux qui vont verler, ils vont se mettre à l'abri. Hein, hein. Une bête, elle n'est pas au fond, là. Oui. Elle est où est-ce qu'il faut se mettre. Hein. Oui. Après, là, on pourrait parler aussi, c'est de la catégorie d'animaux qu'on met dans les vergers, peut-être. Ah. Vas-y, je t'écoute <rire> Bon donc là, bon, là c'est un verger quand même qui est.. C'est un vieux verger, donc on peut mettre quand même des animaux plus gros. Hein. Mais sinon on met des animaux d'un de, an, 18 mois maximum. Pour hein. bon, pas qu'ils aillent trop chercher les, les jeunes pousses des arbres et tout ça. Hein. Parce que des, une vache, c'est haut hein, quand même. Hein. Enfin, ça, oui, oui, voilà. oui, oui. Donc on met des, des jeunes des jeunes beaux. Hein. D'accord. Oui. Bon, là ils sont plus gros, mais là-bas, ils seront plus petits là-bas. Non, Parce l'autre. que jeune, euh, moi j'aurais pensé de premier abord qu'un jeune il va être un peu plus curieux un ouais. peu plus, euh, et qu'il pourrait faire plus de dégâts Bah ouais, vous savez quand ils se sont frottés une fois ou deux sur les corsets... C'est <rire> ils comprennent. Ouais. Et bah du coup ça fait le lien, je pensais à cette question pour tout à l'heure, mais... Ouais. Vous, euh, quelqu'un qui implante un verger haut de tige sur ouais. une prairie, euh, s'il euh, a la possibilité de faire pâturer ou plutôt de faucher les premières années, ouais. qu'est-ce que vous lui conseilleriez Est-ce qu'il vaut mieux pâturer les premières années au risque qu'on a qu abîme les jeunes arbres Ou est-ce qu'il si on a la possibilité de faucher, on fauche pour euh, qu'il y ait non, moins faut, de dégâts il ouais, faut mieux pâturer. Ouais. Mm. Pour, leur... pour les jeunes vergers. Vont... Ah ouais, pour le campagnol, pour tout ça. Pour, euh, les rapaces qui puissent ils voient y voir un campagnol, le, le rapace il va aller le chercher. Hein. Okay. S'il y, y a beaucoup d'herbes, les campagnols mm -hmm. ils peuvent. Ils, ils sont heureux dedans. Hein. Mm -hmm. Alors, il faut que ça soit pâturé. Hein. Et puis même en sortie hiver, il faut que ça soit rare. Hein. Mm -hmm. Souvent les bêtes ils repassent après la, la récolte. On les repasse encore une fois. Puis moi je les pommes. Bon, il en reste toujours une ou deux hein, dans ouais. l'arbre. Et, et voilà, hein. Mais bon, il y a toujours un peu d'herbe qui a repoussé, tout ça. Et, et donc il repasse toujours une fois. Euh, il repasse une fois. Vous Ça, ça, ça, ça s'en va. <rire>